Oui, salut, je vais vous présenter euh, le projet euh, Les délices de Passy. Donc, euh, bon, brièvement, c'est un site internet que nous avons créé euh, avec un thème euh, HTML personnalisé et nous avons ensuite utilisé l'extension ACF Pro et une extension ACF Prolongée que nous avons développée à web pour être en mesure de finaliser le site internet. Donc, euh, brièvement, le site internet a euh, donc, le site internet a, quatre euh, pages, cinq, bon, ou six pages de témoignages. C'est vrai qu'on n'a pas activé, on a pas activé le module de témoignages ou de blocs. Parce que bon, il n'y a pas d'article de blocs sur le site. Donc, là, je veux préalablement expliquer comment gérer, euh, le site internet. Donc, euh, déjà, déjà, tout le contenu du site internet se trouve soit dans l'onglet ACF Components, ou dans l'onglet dans les différentes pages concernées donc si par exemple euh, je veux faire des modifications sur la page d'accueil donc il serait tout simplement question de me connecter au site internet et ensuite cliquer sur modifier et ici euh, j'aurai accès au contenu directement à partir de là donc euh, par exemple si je veux modifier ces ce texte-ci sera, il serait question de cliquer euh, de cliquer sur le bloc de contenu donc, parce qu'en fait, le site internet utilise l'éditeur de blocs euh, avancé de Wordpress pour être en mesure de faciliter la gestion du contenu. Donc, euh, ce qui fait qu'il y a tout le, tout le contenu, c'est stocké sous forme de blocs. Donc, il faudra tout simplement cliquer sur le bloc concerné et cliquer sur le crayon et ensuite, euh, faire le changement du texte, choisir le lien, la photo, euh, le titre est là et ensuite, après avoir finalisé, on clique sur mettre à jour euh, donc c'est pareil en fait pour toutes les informations qui se trouvent, qui se trouvent ici. Donc, euh, pratiquement pour certains éléments de, de certains blocs, il faudrait tout simplement euh, suivre une certaine, une certaine logique. Par exemple, nos services ici euh, nos services ici se, sont pris à partir de l'onglet euh, Products. Donc ça c'est la liste des différents produits. Donc ça veut dire que si par exemple vous voulez ajouter un nouveau produit, Il sera tout simplement question de cliquer sur le lien « add new », ajouter le texte, euh, mettre le titre, donc euh, bon, je peux cliquer là, je mets le titre du produit, par exemple « gâteau », par exemple, et euh, après, euh, cliquer « une définir une image à mettre en avant », par exemple, « choisir une photo qu'on qu peut mettre en avant », par exemple, ça, et mettre la description du produit, et mettre euh, « frais. donc c'est comme le résumé donc ici euh, le produit a un a des tarifs il sera question de venir dans l'onglet tarifs et de cliquer sur ajouter un élément et mettre euh, euh, la, le titre et le prix donc euh, je le, je me focalise je me base en fait du format des tarifs que j'ai reçu euh, ici donc euh, par exemple toilette ananas le prix euh, qui est le titre, ça c'est le titre et le prix c'est ça. Donc euh, et ok donc maintenant donc ça c'est un peu en gros pour les donc juste en résumé pour les pages ou euh, pour modifier les pages il sera question de cliquer sur la page concernée par exemple la page d'accueil cliquer sur modifier changer les textes qui se trouvent dans euh, l'éditeur de bloc de WordPress à partir d'ici et ensuite sauvegarder. Et pour les éléments qui sont euh, dynamiques, comme les services, allez dans l'onglet euh, allez, allez produits. Euh, et ce serait pareil pour la page à propos. Donc pour la page à propos, c'est pareil. Cliquez là-dessus. Euh, Faites la modification des textes. Et, et ensuite, sauvegardez. Donc, pour euh, être en mesure de rendre dynamique certaines choses, comme j'ai dit, il y avait la possibilité de faire des modifications ici. Donc, c'est juste vraiment prendre le temps de de voir en fait, de voir ces éléments pour voir si, pour, euh, de venir cliquer sur l'onglet about, about qui correspond à propos et de modifier les textes ici. Donc, ça permet ça permet de pouvoir utiliser les blocs sans avoir à refaire le même contenu. Donc, ça veut dire que euh, le texte qui se trouve sur la page à propos, ça peut se trouver là euh, et on peut automatiquement réécrire ces informations en, en cliquant sur modifier. Donc, maintenant pour service c'est la liste de tous les services. Donc, ça se trouve au, au niveau de l'onglet Produits. Donc, ici. Euh, et euh, Galerie. Bon, Galerie de photos. Pour, pour modifier les galeries de photos, c'est dans l'onglet euh, client euh, OK, c'est dans l'onglet client Donc, c'est en enfin, fait ça, les photos des galeries. Ça veut dire que si éventuellement il y a des nouveaux menus du des nouveaux gâteaux que que vous voulez ajouter euh, des photos dans la galerie, ce sera tout simplement question de venir ici, ajouter à la galerie sélectionner et, et les ajouter là Donc et automatiquement ça va apparaître euh, sur la page galerie ok, euh, maintenant ce que je voudrais tout simplement euh, ici là, le, les, tous les produits n'ont pas beaucoup de descriptions, donc par exemple euh, si je vais euh, ici je vois que il y a il y a le, le, la photo du plat, bon il y a la courte de description qui apparaît ici et la description là. Et ici il n'y a pas de tarifs. Donc il sera question d'ajouter les tarifs. Donc les tarifs c'est tout simplement ceux de, de cette liste ici Et normalement quand le client va cliquer sur commander, ça va rediriger vers le WhatsApp. Vers WhatsApp. Donc euh, la personne pourra tout, euh, automatiquement faire la commande à partir de, en cliquant sur commander et ça va être rediriger vers, vers le WhatsApp du client. Donc j'ai, pour les prix, j'ai fait un exemple, je pense que c'était Quiche, non c'est ça. Donc voilà un peu comment les prix sont disposés sur le site internet. Euh, bon, du moins, ça c'est un peu en gros par rapport au site. Euh, S'il y a des questions, ce serait un plaisir vraiment de répondre. Merci.